Alléluia Gloire à Jésus Amen Il est réel, vrai Il se montre réel Il est un Dieu réel Alléluia Comment pouvez-vous nous dire où d'autres en notre Dieu Notre Dieu est au ciel Et il fait tout ce qu'il veut leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche ne parle-point. Elles ont des yeux ne voient point, des oreilles n'entendent point. Un pied ne marche point. Elles ne produisent aucun sang dans leur caussier. Il leur ressemble. tous ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ah, « Haïti, confie-toi à l'éternel !» il est notre secours et notre bouclier la médite, confie-toi en l'éternel car il est notre secours et notre bouclier n'a pas continué à lancer les missiles amen n'a continué à avancer sous l'ennemi ennemi dans le nord ennemi dans le sud ennemi à l'orient ennemi à l'occident n'a pas avancé sur eux au nom de Jésus. Bon Dieu béni. Et nous qui fait tremblement de terre avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on a? Parce que nous nous a fait tremblement de terre. Il a boissé en en Il a boissé les viatans. Il a boissé Agoué. Toutes sortes d'esprits purs. Qui dans les grandes zones. ont boissé au nom de Jésus. On a boissé l'air. boissé la terre. On a boissé de l'eau au nom de Somme 12, frère Lopen. Somme 35, frère Wendy du Juste. Somme 46, pasteur Daniel Jean-Baptiste. Somme 64, frère Charles Son. Somme 91, pasteur Bernard. Somme 112, pasteur Gensley Joseph. Et somme 109, pasteur Deglas. Somme 12. Somme chapitre 12. Sauve éternel, car les hommes pieux s'en vont.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 les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Bon Dieu béni. Somme 35 de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combats ceux qui me combattent. Saisis le petit bouclier et le grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Amen contre mes persécuteurs, dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange l'éternel les chasse, que leur route soit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 en l'éternel, de l'allégresse en ton salut. Tous mes autres diront Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux de plus fort que lui Le malheureux et le pauvre, et celui qui dépouille de faux témoins, s'élève il m'interroge sur ce que j'ignore il me rend le mal pour le bien. Il me rend de mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand il s'était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mer. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les sepis, les parasites moqueurs. Ils restent tant contre moi. Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand le verras-tu Protège mon âme contre les embûches. Ma vie contre les lionceaux. Je te louer dans la grande assemblée. Je te célébrer au milieu de peuples nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Il ouvre contre moi la bouche. Ils disent, ah, ah, nos yeux regardent. L'éternel, tu le vois. L'éternel, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. « Ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi, réveille-toi pour nous faire justice, mon âme, mon Dieu et mon Seigneur, Défends ma cause, juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons » Engloutis, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent à mon malheur, qu'ils revêtent l'indomini et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent Exalté soit l'éternel. Qui veut la paix de son serviteur Et ma langue Célébrera ta justice Elle dira tous les jours Ta louange Parole du Seigneur Au nom de Jésus, Alléluia Somme 46 Dieu est pour nous un refuge, un appui Un secours qui ne manque jamais dans la détresse C'est pourquoi nous sommes sans crainte Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur des mers. Quand les fleuves de la mer, mugissent, Écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire de la demeure du très haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent.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 De la troupe bruyante des hommes iniques Ils aiguisent leur langue comme un glaive Ils lancent comme des traits leurs paroles amères Pour tirer en cachette sur l'innocent Ils tirent sur lui à l'éproviste Et n'ont aucune crainte Ils se fortifient dans leur méchanceté Ils se concèdent pour tenter des pièges Ils disent, qui les verra Ils méditent des crimes Nous voici prêts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 il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche de les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.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 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'évoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Psaume 112 Louer l'éternel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 Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Dit Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le condamnent. Dit Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Dit Avancez. Oui. Le son de Jésus. Oui. Le son de Jésus. Oui. Avancez. Oui. Le son de Jésus. Oui. Avancez. Oui. Le son de Jésus.